Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est enduisage du plafond. Alors, je ne suis pas un professionnel du tout, je suis même plutôt un gros amateur du, de l'enduisage. Mais bon, euh, ça se fait, ça se fait petit à petit. Je vous montre déjà ce qui a été fait. J'ai déjà enduit euh, deux plaques. Je suis à la troisième plaque. Et je trouve que ça va, je me débrouille pas mal. Bon, je retourne vite, continuez la première couche d'enduit. Et eh bien ouais, les amis, la première couche d'enduit est terminée, comme on le voit euh, juste au-dessus. Ça commence à prendre forme, hein, c'est bien. Alors demain, il faut que je reponce euh, ma première passe. Ensuite, je vais passer une deuxième et ensuite une troisième. Et après ça, un léger coup de ponçage et puis je mets en blanc. Alors j'ai mon éclairage, hop, il est là. Alors c'est petites appliques LED, comme ça, euh, qui sont assez sympas puisque... Elles sont vraiment toutes fines, allez là on est à 4 cm d'épaisseur euh, C'est vraiment, euh, vraiment tout fin, donc je pense que ça va être bien Je vais essayer d'en mettre une pour voir si que ça va. Me... Vous voyez ça va être bien je pense hein. J'en ai pris 8 donc je pense qu'avec ça, ça va vraiment donner super bien Il y aura assez de, de lumière je pense Pour pouvoir travailler correctement Bon et eh bien voilà euh... Likez la vidéo, partagez, commentez. Je réponds à tout le monde. Donc euh, faut pas hésiter à me laisser un commentaire. Passez une bonne journée. Ciao